Premier point, donc si f de x est égal à 4x carré moins 12x plus 5 et je veux l'ordonnée du point m, n d'abscisse en demi, je veux son ordonnée, ce point m qui appartient bien sûr à la courbe représentative de la fonction f, cela veut dire par définition que l'ordonnée c'est rien d'autre que f de 1 demi. F de 1 demi, 4 fois 1 demi au carré, moins 12 fois 1 demi, plus 5. On remplace x par 1 demi. Alors, les calculs, 4 fois 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Moins 12. Plus 5, qui est égal à 4 fois 1k, ça fait 4k, 1 entier, moins 12 demi, ça fait 6 entiers, plus 5. 1 moins 6 plus 5, égale 0. L'ordonnée ym est donc 0. Pour trouver les antécédents de 5 par f, autrement dit, si je sais que f de x égale 5, il faut trouver ce x. Mais nous savons que f de x en général égale 4x carré moins 12x plus 5. Deux choses, c'est là égales à la troisième, sont égales entre elles. 4x carré moins 12x plus 5 doit être égal à 5. On soustrait 5 des deux membres. 4X carré moins 12X égale 0. 4X facteur 2. Mettez un facteur. 4X, 4X, ça fait 4X facteur de x moins 3. Un produit est nul quand un des facteurs est nul. 4X égale 0 ou X moins 3 Égale 0. x égale 0, 0 divisé par 4, ça fait 0, x égale 3. Voilà les antécédents de 5 par la fonction f.